Puisqu'il n'y a pas d'autres présentations des visiteurs, il est temps pour les questions orales. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre des Transports. Hier, le comité des comptes publics a adopté une motion pour examiner la station GO que le ministre a approuvée dans sa circonscription. N'oublions pas que c'est la première fois que le ministre a mis ses intérêts avant le transport public. Il y a deux ans, le maire Tory a demandé d'ouvrir ce métro avant le reste. Est-ce que le ministre a bloqué ce projet également car le métro n'était pas prêt à vendre Le ministre des Transports. Monsieur le Président, j'apprécie la question du député. Il est remarquable que quelqu'un de ce caucus-là, plus particulièrement, a eu l'audace de poser une question à propos de la construction d'un métro dans la grande région de Toronto car, Monsieur le Président, j'ai vécu dans cette région toute ma vie et il me semble que je me souviens une période très euh, difficile pour le transport public dans la grande région de Toronto. C'était l'époque, au milieu des années 90, lorsque le chef conservateur du jour, Mike Harris, avait choisi de tuer la station de métro Eglinton. Une génération plus tard, nous essayons de compenser pour cette décision désastreuse par un gouvernement conservateur en ce qui a trait au transport. J'ai hâte aux deux prochaines questions à ce sujet. Question supplémentaire pour retourner au ministre. Il y a deux ans et demi, le maire a affirmé qu'il était ouvert à toutes les options pour mettre fin à cette prolongation, y compris une ouverture où les trains tourner, euh, se retourneraient à l'Université York. Mais le ministre l'a rejeté. Il a dit que l'Ontario a l'attente comme quoi le projet va aller jusqu'à la région de York. Nous voici maintenant, trois ans plus tard, le ministre semble prendre des décisions en se basant seulement sur sa circonscription. Comment est-ce que le ministre pourrait défendre son historique de décision motivée par la politique? Suite à ma première réponse, ce n'est pas étonnant qu'un député provincial conservateur ne comprend rien à propos de ce qui se passe. Si son chef, Patrick Brown, s'ils si étaient au courant des projets de, du transport tels que la prolongation de Dundas, c'est un projet qui est créé et géré par la Commission des transports de Toronto. Mais ce qui est vraiment emballant contrairement aux conservateurs, et ce qui est vraiment emballant à propos des prolongations de, du métro, c'est grâce à Kathleen Wynne et grâce à d'autres députés libéraux de ce côté-ci de la Chambre. Dans moins de trois mois, le 17 décembre, le, la prolongation de Toronto-York-Spadina va ouvrir. Et C'est un, une réalisation, c'est la plus grande réalisation dans cette région dans toute ma vie. Mais on ne peut pas remercier les députés d'en face. Dernier, dernière question supplémentaire. Il est difficile de trouver l'imputabilité du côté des libéraux. Le ministre l'a prouvé plusieurs fois. Il met ses intérêts d'abord à l'ordre. Veuillez terminer. Euh, S'il... Les contribuables avaient, auraient dû payer des centaines de millions de dollars s'ils n'avaient pas été coincés. Combien d'autres millions de dollars est-ce que ce ministre va nous faire payer pour ses avantages politiques personnels? Ce qui est drôle, c'est drôle, le député de leeds Grenville qui pose des questions à propos de combien de temps? Combien de fois est-ce que les députés du caucus des conservateurs, pour savoir combien euh, d'argent on a investi dans leur circonscription, je regarde tout, chacun de ces députés d'en face, presque vous tous, depuis les trois dernières années, depuis que je suis devenu le ministre des Transports, m'ont régulièrement envoyé des lettres. À l'ordre. À l'ordre. Au cas où je dois vous le rappeler, je suis debout. Veuillez terminer. Je disais que c'est un exemple honteux d'une question ridicule du député de Leeds Grenville. Lorsque son dé ce député, son caucus et son par-parole en transport ont félicité des décisions qui ont avantagé leurs intérêts politiques. En bout du compte, nous créons des, du transport public partout, y compris dans les circonscriptions des conservateurs. Le député de Bruce gray owen nouvelle question. Ma question est au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Il a dit qu'il allait soutenir mon projet de loi pour garantir des soins de longue durée aux aînés. Même les prisonniers étaient mieux nourris que les aînés dans les soins de longue durée. Imaginez-vous la différence que cela ferait si on avait plus d'investissements pour les aînés. Je lui demande quand est-ce que le ministre va enchasser une loi qui va garantir des investissements pour les aînés et qu'on garde le rythme de l'inflation. Monsieur le Président, peut-être que le député d'en face n'a pas compris ou a manqué notre budget du printemps où nous avons augmenté l'allocation des aliments de 6,5 pour les aînés. Nous l'avons augmenté à un niveau qui était plus élevé que ce qu'ils avaient demandé. Alors nous continuons à faire des investissements. Cela fait partie de nouvelles investissements de 80 millions de dollars cette année même pour de tels enjeux et ce n'est pas seulement pour les soins de longue durée, les aliments, c'est aussi un soutien, ainsi que les besoins en, gé en général et les soins spécialisés. Nous avons plus de doublé notre investissement dans les soins de longue durée. Nous continuons à faire ces investissements importants et j'ai hâte à la question supplémentaire. Question supplémentaire, merci pour revenir au ministre de la Santé. Vous avez seulement augmenté ces investissements parce qu'on vous a mis sur la sellette. Il faudrait que vous soyez responsable pour que les aînés puissent obtenir de meilleures protections, tout ce qu'ils méritent. Le 14 septembre, lors de la période de questions, il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas mis en application cette loi. Est-ce qu'il va vraiment être un protecteur sincère de nos aînés? Est-ce qu'il va en chasser la loi pour garantir les soins de longue durée aux aînés? Eh bien, Monsieur le Président, il est clair que je n'ai pas la même mémoire que le député d'en face. Moi, je suis, je prends en sérieux mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous avons pris le pouvoir, nous avons créé plus de 10 000 lits. C'est la raison pour laquelle nous avons une grande liste. Je suis heureux, je serais heureux de parler aux députés d'en face à propos de ce sujet. Nous avons créé plus de... 13 000 lits, nous nous sommes engagés à 20 000 lits en 2035. Les investissements sont très importants, y compris le 80 millions de dollars, et ce député a voté contre ce budget. Dernière question supplémentaire, le député, pour revenir au ministre. Dimanche, c'est la journée nationale des aînés. Il y a beaucoup à célébrer. Stratford, que je représente, est un des meilleurs endroits où prendre sa retraite. Mais les aînés sont inquiets qu'ils ne vont pas avoir les soins de longue durée dont ils ont besoin et ce n'est pas étonnant. L'investissement a diminué, même si les besoins augmentent. Le gouvernement envisage une proposition pour transférer jusqu'à 50 de nos lits à l'extérieur du comté de Perth et à London. Mais c'est vraiment la pointe du iceberg. Plus de maisons de soins de longue durée vont fermer lorsque leurs permis vont prendre fin. Est-ce que le gouvernement va arrêter ce transfert des lits? Le ministre, Monsieur le Président, le député d'en face, je crois, c'est que c'était sous ma gouverne lorsque j'ai changé le processus, lorsque nous recevons des positions du secteur des soins de longue durée. Ce n'est pas une proposition du gouvernement. Euh, C'est un, un... Lorsque nous recevons ces propositions, je dois avoir des consultations exhaustives et nous... Nous prenons sérieux ces consultations communautaires avant de faire un pas en avant. Alors, aucune décision n'a été prise en ce qui a trait au transfert potentiel. C'est simplement une proposition qui nous a été demandée, une proposition qui nous a été demandée, c'est-à-dire de faire des. On nous fait des propositions à savoir savoir comment est-ce qu'on pourrait faire ce redéveloppement. Nous en sommes à l'étape essentielle d'être dans les consultations. Alors. Ainsi, nous allons pouvoir comprendre les répercussions au sein de la collectivité. La chef du troisième parti, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je m'adresse à la Vice-Première Ministre. Pendant près de quatre ans, la Première Ministre et la Vice-Première Ministre ont nié qu'il y avait une crise dans les hôpitaux et dans les soins de longue durée. Elle a dit aux infirmiers et aux professionnels des soins de santé et aux médecins qu'ils avaient tort. Elle a dit aux administrateurs des hôpitaux qu'ils avaient tort. Elle a dit aux politiciens de l'opposition et journalistes qu'ils avaient tort. Elle a dit... Elle euh, a dit à tout le monde qu'ils avaient tort hier. Elle a finalement avoué qu'il existe une crise dans nos hôpitaux et dans notre système de soins de longue durée. Est-ce que le gouvernement va avouer que cette crise est le résultat euh, d'élimination de, de budget de gel et de négligence de la part de la Première ministre et de son gouvernement? Merci. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Eh bien, je regrette que la chef du troisième parti n'était pas ici pour les deux questions principales de son parti. Merci. Retiré. Dans ce cas-là, Monsieur le Président, ce qui est absolument choquant à propos du troisième parti, c'est que lorsque ce gouvernement nous présente... Pr présente des solutions pour faire face aux difficultés des capacités de lits que vient de mentionner cette chef. Il est étonnant que son, ce parti s'oppose à nos propositions, une proposition qui vient d'une demi-douzaine d'hôpitaux dans la grande région de Toronto, une proposition destinée à augmenter la capacité des lits et alléger les pressions, son parti c'est spécifiquement opposé à cette proposition euh, qui va vraiment essayer de régler le problème. Question supplémentaire. Hier, j'étais à Brampton avec une dame à, du nom de Sinanda. Elle m'a parlé euh, des couloirs... Euh, d'être restée pendant deux jours et demi dans les couloirs d'un hôpital. Elle ne pouvait pas dormir car euh, c'était trop bruyant. Elle était déplacée d'un couloir à un autre couloir, à un autre couloir, parfois en plein milieu de la nuit. Et elle n'a pas été nourrie de pendant la première journée et demie à cet hôpital. Alors, euh, la fin de l'histoire est tragique et ce n'est pas unique, malheureusement, en Ontario. La stratégie de la première ministre pourrait être un jour d'ouvrir 150 lits à Toronto avec aucun cadre ni de garantie qui se produiront et cela ne va pas aider Senanda et des patients tels qu'elle. Qu Est-ce que ce gouvernement croit vraiment que 150 lits va régler la crise créée par ce gouvernement dans nos hôpitaux et dans notre système de soins de longue durée? Le ministre... Eh bien, Monsieur le Président... Seuls les néo-démocrates perçoivent l'utilisation des, des ressources, l'augmentation de la, des capacités et d'aider les patients. Seuls les néo-démocrates le perçoivent comme étant un problème. Et c'était clair hier que malgré plusieurs mois, d'avoir ces néo-démocrates qui nous demandent d'augmenter la capacité. Lorsqu'on envisage une proposition qui vient du centre de Toronto, qui vient de différents hôpitaux et qui va accomplir ce que les néo-démocrates demandent, seuls les néo-démocrates rejettent cette proposition. Et je peux l'affirmer au public et à l'Assemblée législative que ces 150 lits, la proposition qui a été proposée par différents hôpitaux dans la grande région de Toronto, cette proposition mènerait à l'ouverture de ces lits cette année. Alors, ce qui est tout à fait clair, c'est que 150 lits ne va pas ou régler une liste d'attente de 130 000 personnes qui augmente chaque mois dans la province de l'Ontario. L'hôpital civique de Brampton est vraiment surchargé depuis plus de deux ans. Ce n'est pas les néo-démocrates et ni même les gens comme Sundana. C'est un fait qui vient de l'hôpital même. Mais ce n'est pas seulement à Brampton Civic. Des hôpitaux à Kitchener, Brant, à London, à Sudbury sont tous surchargés quotidiennement dans cette province. C'est la nouvelle norme en Ontario. 150 lits ce n'est pas une vraie stratégie, Monsieur le, gouvernement, Monsieur le Président. Que fait le gouvernement en ce moment pour alléger ce, cette crise qui se propage dans toute la province? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, eh bien, Monsieur le Président, je suis heureux de voir que le troisième parti semble, euh, semble soutenir le projet de Finch River, de l'hôpital Finch River. Eh bien, d'avril à juillet, William Osler, qui comprend le site de Brampton, a eu un taux de vacances de 86 ce qui était moins que l'hiver dernier. Donc la députée d'en face, la chef, de la chef du troisième parti, sait qu'on a fait un, un investissement de 24 millions de dollars et ils ont voté contre pour augmenter des lits, le nombre de lits et offrir des soutiens transitionnels spécialisés, ainsi, que y compris la rééducation pour des individus qui restent à l'hôpital ou pas et qui peuvent obtenir ces soins spécialisés. Alors, nous sommes allés partout dans la province pour cet objectif. On ne va pas faire ce que les néo-démocrates ont fait lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont fermé plus de 9 000 lits. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première ministre. Le fait est, est que ce gouvernement, lors du dernier budget, a éliminer 300 millions de dollars que j'avais demandé du gouvernement. Ça, c'est un fait, M. le Président. Les hôpitaux sont désespérément surchargés. Les patients restent dans les couloirs pendant des jours. Les gens sont dans les salles d'urgence pendant 12 heures ou plus. Le temps d'attente pour les soins de longue durée, M. le Président, est de 30 000 personnes en ce moment. Et nous avons un gouvernement qui offre peut-être 150 lits. La Première ministre tente désespérément pour trouver des lits après avoir empiré ce problème pendant des années. Est-ce que le gouvernement peut dire aux Ontariens pourquoi est ce est-ce qu'ils ont causé cette crise et pourquoi ce gouvernement refuse d'agir immédiatement pour aider ceux qui sont malades dans notre province? La vice-première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, J'apprécie le changement de direction que la chef du troisième parti et son caucus, ont pris hier, la proposition de 150 lits dans le list du centre. On a dit que c'était de l'entreposage et que c'était une institution qui était fermée. Et je pense qu'ils ont un changement d'opinion et, et un changement de cœur. Et je pense que c'est un défi de capacité qui va aider la surcapacité dans cette province. Ça va aider avec les services, les hôpitaux. Et On a demandé aux hôpitaux d'avoir des propositions qui amélioreraient la, les soins de quali, la qualité des soins pour et ces occasions de transition. Question complémentaire les néo-démocrates s'engagent à financer les hôpitaux un minimum au taux de l'inflation et de croissance de la population pour répondre aux besoins uniques des, collectivités, des petites collectivités rurales et du Nord. C'est une première mesure pour défaire les dommages faits par des décennies de coupures des conservateurs et des libéraux. Si la première ministre libérale est aussi préoccupée, euh, comme elle dit, de l'état de nos hôpitaux, ce que je dois demander, est-ce que ce gouvernement s'engage tout de suite à donner le soulagement immédiat et d'urgence que l'Association des hôpitaux de l'Ontario a demandé, et d'assurer qu'un minimum, le financement euh, suit le pas de l'inflation et de la croissance de la population et répond aux besoins uniques des collectivités de notre province. Merci. Le ministre, on a donné à nos hôpitaux plus de 500 millions de dollars dans le budget du printemps et on a augmenté les investissements pour les immobilisations de 900 millions de dollars. On construit, on fait des expansions de, des hôpitaux à 20 milliards de dollars sur la prochaine décennie. De ces 500 millions... On inclut des améliorations à l'accès, à l'expansion des services pour les traitements oncologiques, diagnostics, services d'urgence, réduction des délais d'attente pour le nord, le sud, l'est et l'ouest de cette province. On fait des investissements partout, il y ceux qui sont spécifiques pour répondre au problème de capacité dont souffrent certains hôpitaux, et je l'ai reconnu, parce qu'il y a une croissance de la population, parce qu'il y a une population vieillissante, des besoins qu'il faut répondre à faire des investissements que ces gens-là ont voté contre. Question complémentaire finale. Si le gouvernement ne s'engage pas à maintenir le pas avec l'inflation, on s'attend comment les hôpitaux et les travailleurs de première ligne peuvent donner les soins dont les gens ont besoin. C'est ce qui nous a fait arriver ici en premier lieu. Le dernier gouvernement conservateur a congédié 6 000 infirmières. Ils ont fermé 28 hôpitaux et ont réduit 7 000 lits d'hôpitaux. Et ce gouvernement libéral a réduit ou gelé, les budgets des hôpitaux depuis des années et des années sans fin, depuis une décennie de gel et de réduction. 150 lits, ce n'est pas un plan crédible pour euh, régler ce problème. Quand il y a des milieux Ontarien, euh, ontariens qui sont dans les couloirs dans chaque hôpital de cette province, est-ce que le gouvernement libéral croit sincèrement que l'ouverture de quelques lits dans un hôpital qui est la crise qu'ils ont créée dans notre province sera résolue? Réponse du ministre. Vu qu'ils ont soulevé les conservateurs, il faut que je rappelle aux Ontariens les néo-démocrates. Ils ont enlevé du formulaire 10 des médicaments. Ils ont retiré la couverture des soins à domicile. Et ils ont fermé 24 des soins aigus de la province. Ils ont fermé 13 des lits de santé mentale de cette province pour un total de euh, moins un peu moins de 10 000 euh, lits. Ils ont réduit le financement d'un et d'un dans la deuxième année. C'est leur, euh, leur bilan. Et il y avait un ministre de rédaction qui allait prendre plus de l'argent s'ils étaient élus en 2014. C'est leur bilan, c'est leur héritage, et c'est dernière, les derniers de duquel je prendrai les conseils. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, la députée de York-Simcoe. Merci, Monsieur le Président. Je demande ma question à la vice-première ministre. Plus tôt cette semaine, le chef d'opposition avait des questions sur l'impact de la canicule à nos, sur nos élèves. Un parent local m'a passé ses préoccupations. Jeudi dernier, un élève de ma circonscription a apporté un thermomètre. Les parents étaient concernés à cause du de la canicule. À 11h30, dans le thermomètre, ça disait 32 degrés Celsius. Dans l'après-midi, ça disait... 34 degrés Celsius. Vice, madame la vice-première la ministre, si votre s'il euh, si fait trop chaud dans votre bureau, vous pouvez aller ailleurs, mais nos élèves n'ont pas ce luxe. Je vous demande de vous, vous engager aujourd'hui à avoir un mandat d'une température maximale pour les écoles ontariennes en événement où il y a une canicule. La vice-première ministre, la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je veux remercier le, la députée d'en face de sa question et certainement, on a eu des expériences, des journées très chaudes, euh, assez tard dans la saison, en septembre, et nous sommes très contents qu'aujourd'hui, euh, on a eu un soulagement naturel. Il fait moins chaud aujourd'hui et je suis, je suis sûr que nos salles de classe ont... Euh, vont mieux suite au changement du, de la météo. Je comprends la préoccupation de la députée d'en face. Nos euh, élèves, nos parents sont préoccupés quand les salles de classe sont trop chaudes. Ça impacte sur la capacité des élèves d'apprendre davantage. Et c'est exactement, exactement pourquoi on a donné des conseils scolaires de plus d'investissement dans le financement 1,4 milliard de dollars a été donné au conseil scolaire pour répondre à leurs priorités et inclut l'installation des climatiseurs. Merci. Complémentaire. La première ministre a défendu ce gouvernement en tant que champion et chef de file du changement climatique. Et vous avez reconnu qu'il y a des extrêmes. Pourquoi est-ce que l'environnement d'apprentissage de nos enfants n'est pas une priorité? Je vous demande encore une fois, est-ce que vous engagez aujourd'hui euh, que vous aurez un mandat pour des températures maximales dans les écoles ontariennes? Veuillez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? La ministre? Vous savez, monsieur le Président, je crois en fait que notre si réseau d'éducation est une priorité de ce gouvernement. On peut le voir euh, dans notre bilan quand la députée d'en face, quand son parti était au pouvoir, le système d'éducation était en chaos total. Les taux de finition étaient de seulement de 68 Maintenant, ils sont à 86,5 La remise des diplômes, le financement pour l'éducation a augmenté de 66 depuis 2003. On dépense plus par élève qu'on n'a jamais fait. Mais en ce qui a trait à la... L'environnement d'apprentissage, d'apprentissage, on a donné la priorité à cela et j'ai dit, on a débloqué une enveloppe d'1,4 milliard de dollars en plus de 2,7 milliards de dollars qu'on a donné à nos conseils scolaires depuis deux ans afin qu'on puisse améliorer l'environnement d'apprentissage pour tous les élèves. Nouvelle question, la députée de Kitchen Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Les statistiques publiées par Santé publique Ontario ont démontré que la région de Waterloo a une crise accrue d'opioïdes. En 2003, 23 personnes sont mortes. En 2016, ça a augmenté à 38. Entre janvier et juillet, 35 personnes sont mortes de surdose d'opioïdes. C'est clair que les services d'urgence ont, font beaucoup plus de travail dans la région de Waterloo et partout en Ontario pour répondre à cette crise. Le chef de police a... Ah a demandé à commander 43 000 de doses de naloxone. Ils ont demandé au gouvernement de donner du financement d'urgence. Est-ce que le gouvernement peut s'engager aujourd'hui à financer les trousses de naloxone pour les travailleurs de première ligne dans la région de Waterloo? Réponse du ministre. Cela me donne l'occasion de réitérer une portion de la question de la députée. On a une crise sans précédent d'opioïdes dans cette province. C'est pourquoi notre gouvernement réagit assez tôt avec 300 millions de dollars sur les deux ans à venir qui iront spécifiquement pour. Euh, répondre à toutes les occasions pour ralentir et arrêter cette crise. Cela inclut le Air List où la députée réside qui représente sa collectivité dans le Air List de Waterloo-Wellington où on a donné plus de ressources en dotation de personnel et de financement. Les, unis, les bureaux de santé publique de la province ont il inclut des, euh, des naloxone et 1600 pharmacies qui auront ces trousses-là complémentaire. Le chef de police a écrit à ce gouvernement, ça fait presque neuf mois, j'ai eu beaucoup de conversations sur euh, la crise d'Opéide avec le chef euh, Lark et on a des trousses et on a sauvé six, vies. on a donné de la noxone à des agents qui étaient exposés au fentanyl. Le bien-être des agents est compromis quand ils sont en contact avec des, na des éléments narcotiques et c'est un C'est une question santé-sécurité au travail pour les travailleurs de première ligne. C'est une crise de santé publique. Il est bien temps que ce gouvernement réponde à cette crise. Est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à donner du financement d'urgence de, de, pour le na, euh, naloxone pour les travailleurs de première ligne qu'ils méritent? À la ministre des Services correctionnels et de la sécurité communautaire. Je, merci beaucoup. Je remercie la députée de la question. Et vous savez, quand je regarde le bon travail que nos agents de police font à chaque jour pour appuyer les collectivités et nous appuyer, il faut leur féliciter de leurs efforts. Et vous savez, Monsieur le Président, je veux dire que j'ai des conversations régulières avec le chef Larkin et tous les services de police, y inclut les agents de police. Et l'aspect d'avancer pour assurer qu'il soit en sécurité, en pratique, mais pour qu'il ait les bonnes ressources pour exercer, continuer à faire le bon travail. Je suis très ouvert. On avance dans notre stratégie pour un Ontario plus sécuritaire. Et c'est quelque chose qu'on envisage de faire. Merci. Une nouvelle question, le député de Trinity Spadine. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Euh, le secteur et les organismes d'art euh, qui sont très énergétiques euh, sont, sont au cœur de, de l'élément des arts. Au 401 Richmond, il y a un édifice où il y a des galeries, des festivals, des festivals plutôt des magasins aussi bien que beaucoup d'autres institutions pour aider les arts. Et j'étais très content d'annoncer que euh, le euh, que les taxes foncières de, de 401 Richmond a été réduites c'est la Société d'évaluation des municipalités l'a réduit. La Société d'évaluation foncière, est-ce que le ministre peut nous dire ce que ça euh, voudra dire pour le 401 Richmond? Réponse du ministre des Finances, j'applaudis euh, le travail du député de Trinity Spadine et je veux parler de la solution aux intervenants. Les gens ont travaillé, on a travaillé avec le propriétaire et les locataires du 401 Richmond depuis février. On ne peut pas sous-estimer la valeur qui vient des centres d'innovation et artistique pour notre économie. C'est pourquoi les propriétaires ont pu arriver à une négociation pour réduire l'impôt foncier de plus de 40 pour le 400 Richmond. Et pour 2013 et 2000 à 2016, on a eu des remboursements et je suis très fier que beaucoup de gens ici appuient les arts locaux. Merci. Question complémentaire? Merci, Monsieur le ministre, de votre question. Je suis très content que la Société d'évaluation foncière des municipalités a pu réduire les taxes foncières pour euh, ces centres artistiques. Et on a pu répondre aux préoccupations des locataires, mais cela ne répond pas à l'avenir de, de cette institution quant à la peau foncière. Et c'est pourquoi j'encourage la ville de Toronto à envisager d'avoir une nouvelle classe d'imposition euh, foncière euh, avec une nouvelle catégorie pour des institutions euh, artistiques. Et c'est pourquoi je félicite le ministre des Finances d'avoir une approche euh, responsable et en demandant d'avoir une définition de cette nouvelle catégorie. Est-ce que le ministre peut nous donner des nouveaux détails quant à cette nouvelle catégorie? Merci, réponse du ministre. Suite à l'engagement de M. Dong, on a discuté avec la ville les outils qu'ils peuvent utiliser pour réduire l'impôt foncier pour le propriétaire et le locataire. Et il y a tout un éventail des routes et inclut des remboursements pour les exemptions aussi d'impôts. On a étudier la possibilité de créer des nouvelles catégories, comme le député l'a mentionné, et ça serait sur la loi sur les évaluations foncières. Et il faut avoir une demande formelle de la ville de Toronto pour y arriver, et il semble qu'on a le soutien du conseiller local Joe et qui a reconnu la coopération de notre gouvernement. Une fois qu'on a reçu euh, la résolution, on va développer tout un cadre pour pallier à ce problème. On continuera à appuyer la ville dans ses efforts d'assurer que des propriétés telles que 401 Richmond puissent continuer à être des incubateurs pour les arts et la culture dans notre ville. Merci. Une Nouvelle question, le député de paris saint -Muskoca. Merci. Ma question s'adresse au ministre, à la ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Je vous ai demandé des plans de sécurité pour les chutes de Bala et la station. Et je vous demande encore une fois là, est-ce que vous avez reçu le plan de sécurité de Swift Energy? La ministre des Richesses naturelles et des Forêts, merci, merci pour la question. Je suis un peu surprise avec la question du député d'en face, qui n'a pas été engagé dans ce processus où ce ministère, c'est un, mon ministère s'est engagé depuis quelques années. Euh, mais on s'engage à avoir des sources propres et renouvelables de l'énergie comme les barrages et autres, il a eu beaucoup de consultations et beaucoup de travail que mon ministère et le, le ministère d'énergie et du changement climatique l'ont fait à, à, à, en concertation. C'est toujours la sécurité publique qui est une première préoccupation. SWIFT Current Energy a reçu de l'approbation pour du matériel et de la préconstruction. Et donc, on veut s'assurer qu'il y a la sécurité du public et qu'on répond à ces préoccupations et que les plans soient en place. Et je peux vous donner les détails en réponse complémentaire. Question complémentaire? Merci. Et je reviens à la ministre des Recherches naturelles des forêts. Je veux lire... De la loi sur l'amélioration des lacs et des euh, fleuves et des rivières, on a là la protection des personnes et des propriétés en assurant que les barrages soient bien localisés, maintenus et, et euh, construits. C'est la, la responsabilité de la ministre. On, ce barrage est là où il y a beaucoup de gens, où les gens nagent, etc. La Société de pour sauver la vie a émis un avis sur ce projet. Madame, Monsieur le Président, qu'est-ce que cette ministre fait pour que ce barrage ne soit pas en danger pour les gens qui vont nager et faire du bateau? Réponse la ministre. Merci, je remercie de la question supplémentaire. Des mesures de sécurité publique, telles que des clôtures et des affiches, sont là. C'est le proposant avec River qui a un plan de sécurité et plus proche de la fin du projet, c'est le moment où la plupart des détails seront là. Le projet doit être construit avant d'avoir certaines des mesures en place. En ce moment, le plan intérimaire de sécurité est en place était appliqué par le soumissionnaire et ce plan de sécurité sera devant notre ministère et d'autres pour assurer que la sécurité de ce site soit maintenue. Je veux juste réitérer, c'est la responsabilité du six en ce moment. Le plan intérimaire euh, assure la sécurité du public, ce qui est la première préoccupation. Merci beaucoup. Park de -Park, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, Joshua M. Ferguson déposera une plainte sur les droits de la personne puisqu'on lui a refusé d'obtenir un certificat de naissance qui ne qualifie pas le sexe sur le certificat de naissance. Service Ontario, dans son application, ne devrait pas prendre plus de six semaines, mais l'application de Joshua est en attente depuis quatre mois. Est-ce que le gouvernement arrêtera de, de traîner de la pâte et s'assurera d'aller de l'avant avec de tels euh, certificats de naissance comme ils l'ont promis lorsqu'ils ont accepté la loi de Toby. À la ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs, j'aimerais remercier la députée pour cette excellente question. Oui, elle fait un excellent travail. Et notre gouvernement est très fier euh, d'être un chef de file sur cette question. Nous sommes un territoire de compétences qui est à lavant plan sur cette question. Évidemment, nous voulons le respect, la diversité et la dignité pour tous les Ontariens et Ontariennes. Et Nous voulons que tous soient traités de façon équitable. C'est pourquoi nous avons déjà une option de sans sexe euh, désigné sur les permis de conduire, et nous allons les mettre en place en 2018. Nous travaillons de façon, de façon appropriée sur cette question, et nous sommes en partenariat avec le gouvernement fédéral, complémentaire. Comment est-ce que ça peut prendre six ans pour modifier un formulaire? C'est incroyable! Même le ministre est la ministre est d'accord avec une lettre qu'elle a envoyée à Joshua. Elle apprécie les, consé les conséquences qu'un euh, qu tel délai peut avoir sur leur vie. Toutefois, vous n'avez pas agi. Entre-temps, à Terre-Neuve, au, Terre au Labrador, dans les territoires du Nord-Ouest, on donne déjà des certificats de naissance sans sexe spécifié. Que fait ce gouvernement? Et, et, et est-ce qu'il faudra qu'il y ait une poursuite intentée afin qu'on change enfin ce certificat? La ministre, je veux assurer cette Chambre que le gouvernement agit. Nous avons déposé une nouvelle politique pour aider les gens trans et qui n'ont pas de sexe spécifique. Mais étant donné que le certificat de saison de, de naissance est vraiment la base de plusieurs autres formulaires, nous voulons bien réussir pour la population ontarienne. Nous consultons avec le gouvernement fédéral à cet effet ainsi que d'autres territoires de compétences afin de s'assurer que tout ce que nous faisons qui affecte un document fondateur tel que les certificats de naissance n'aura pas d'effet de nuisible sur le détenteur de ce certificat. Nous allons éliminer la désignation du sexe sur nos passeports euh, au fédéral. Nous aurons une mesure plus neutre. Et nous allons continuer de travailler sur un système de certificat de naissance sans spec sexe spécifié. Et notre objectif est de le réussir d'ici à la fin de l'année. D'ici à, à l'année 2018, plutôt. Député de Kingston et les Îles, je désire poser ma question à la ministre de la Condition féminine. On lui a posé une question sur la traite des personnes et sur la conférence sur la traite de personnes qui s'est produite à Barrie. Des travailleurs euh, sociaux sont venus parler à cette conférence pour informer sur le sujet. Et pour comprendre la réalité terrible de la traite de personnes en collaboration avec nos partenaires, nous travaillons de façon acharnée pour éliminer ce crime horrible. Je suis très heureuse que les forces policières telles que... les forces de l'ordre telles que celles que j'ai dans ma circonscription de Kingston et les îles ont une approche afin de s'attaquer au cas de traite de personnes de façon approprié. C'est la traite de personnes enfreint les droits de la personne et affecte les personnes les plus vulnérables de notre société. Est-ce que la ministre pourrait nous mettre à jour sur la conférence qui a eu lieu et nous dire ce que fait notre gouvernement pour éliminer ce problème? La ministre de la Condition féminine, j'aimerais remercier la députée pour son bon travail sur cette question et sa question très importante. Absolument! La traite de personnes est un crime qui nous crève le cœur et nous travaillons sans relâche afin de poursuivre en justice les gens qui participent à ce, à ce crime. Nous voulons agir de façon rapide et je suis heureuse que les bourses que nous avons établies aident les forces policières à s'attaquer à ce problème. Notre gouvernement prend très au sérieux cette question et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé la stratégie pour mettre fin à la traite de personnes et avons investi près de 72 millions de dollars, incluant un financement pour 42 initiatives fondées dans les localités. Nous avons aussi adopté la loi contre la traite des personnes. Nous avons consulté près de 200 organismes dans notre fonds. Les demandeurs connaîtront bientôt la valeur de la subvention disponible et nous allons aider, mais il y a beaucoup plus de travail à faire complémentaire. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. Et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, les forces policières à l'échelle de la province travaillent de façon acharnée afin de trouver la façon d'éliminer ce crime. La semaine dernière, dans ma circonscription, nous avons été mentionnés dans cette discussion et on a soulevé quelques erreurs en ce qui a trait aux gestes posés par les forces policières dans ma circonscription pour mettre fin à la traite de personnes. Nous combattons la traite de personnes, et il ne dépend pas seulement d'une unité ou de quelques membres d'une équipe de mettre fin à ce programme. De, avec une population de 116 000 personnes à Kingston, les, la population peut s'assurer que nous continuerons à faire en sorte que la traite de personnes soit une haute priorité pour nous. Est-ce que la ministre peut Dire comment notre gouvernement travaille avec les forces policières à l'échelle de la province pour mettre fin à ce terrible fléau. À la ministre des services correctionnels, je remercie la députée de Kingston et les îles pour sa question. Nous savons qu'afin qu de mettre fin à la traite de personnes, il faut s'assurer que les forces policières aient les outils nécessaires. Par notre programme de subvention pour les forces policières, on donne les fonds nécessaires afin de mettre fin à ce crime inacceptable. Il y a quelques semaines, les forces policières de London, en collaboration avec les forces policières de Stratford, Woodstock, et Woodstock ont fait 17 arrestations après une enquête de six mois et ont aidé plusieurs victimes. Le PP, la PPO a aussi porté 22 accusations et 92 infractions au code criminel. Cet automne, la PPO mettra... En place, une équipe de coordination contre la traite de personnes afin d'aider les forces policières dans les Premières Nations dans leurs enquêtes. Nous allons continuer à, tra à travailler avec nos partenaires. Merci. Nouvelle question, député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, mon projet de loi émanant de députés, a été adopté en, troisième, en deuxième lecture, a été envoyé en comité avec un appui tripartisan. Ce projet de loi aidera à donner le même niveau de transparence qui est déjà accepté à Québec et en Colombie-Britannique. La vérificatrice générale, dans son sondage sur les contribuables, a vu que 80 des gens croyaient qu'il était important de voir euh, une ligne sur les factures de gaz naturel qui expliquait l'incidence du plafonnement et échange. Est-ce que le ministre s'assurera que les Ontariens et Ontariennes puissent savoir exactement combien leur coûte ce programme? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole afin de commenter cette question en ce qui a trait au plafonnement et échange sur l'énergie. Et le coût de cela est une décision qui a été prise par la Commission de l'énergie de l'Ontario. C'est un organisme quasi judiciaire indépendant du gouvernement. La Commission a fait son bon travail. Elle a passé par le processus. La Commission a consulté la population à l'échelle de la province et ont même permis a des mémoires d'être envoyées sur cette question. Après avoir pris la décision, la Commission a réalisé que cette décision était le coût des affaires. Comme dans plusieurs autres secteurs, leur décision était indépendante de ce gouvernement et la Commission a pris la décision de, la, de rétablir cette ligne dans le coût global pour une raison d'affaires complémentaire. La population mérite de, de voir chaque élément qu'ils paient sur leur facture. Le plafonnement et échange n'a aucune substance si on ne peut pas voir combien exactement ça nous coûte. Ce gouvernement a dépensé des millions de dollars pour faire la publicité de leur plan d'équité en matière d'électricité dans l'Ontario, mais... Et ici, nous avons un projet de loi qui ne coûtera absolument rien afin que les Ontariens et ontariennes puissent avoir la transparence totale. Est-ce que le ministre donnera à la population la redevabilité, la transparence qu'il mérite et qu'il leur a été promis? Le ministre. Je vous remercie, M. le Président. Lorsqu'on parle de transparence, c'est ce gouvernement qui l'a apporté la seule fois. Intervention du Président. Le député de Renfrew, rappel à l'Ordre, ainsi ah, que le député de leeds grenville Continuez. Merci, Monsieur le Président. La seule chose qui est cachée, c'est le plan de ce parti en ce qui a trait à tout élément de l'énergie. On attend encore leur plan. On nous parle de plan, on parle d'action, mais ce parti... Ne fait absolument rien lorsqu'on parle du dossier de l'énergie. Tout ce qu'ils font, c'est se plaindre. Lorsqu'on parle de plafonnement et d'échange, on s'assure d'investir. Nous avons fermé les centrales au charbon. C'est comme, comme si nous avions retiré 7000 voitures de la route. Nous sommes fiers de notre travail afin, et qui assure que nous combattons le changement climatique et que la vie soit plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Député de Welland, nouvelle question. À la vice-première ministre, nous venons d'apprendre que le, le pouvoir de conservation du Niagara et qui est criblé de scandales tombe dans un autre scandale. Cet organisme doit protéger l'environnement du Niagara et d'Hamilton, mais... Et cet organisme s'occupe simplement à mettre euh, à la porte euh, plusieurs experts et à discréditer la population. Toutefois, le gouvernement continue de leur donner des subventions, mais conti l'organisme continue de nous laisser tomber. Quand est-ce que ce gouvernement arrêtera de dépenser ses dollars euh, des contribuables, ses deniers publics et rapportera notre foi euh, en l'Autorité de conservation. Je, à la ministre des Richesses naturelles et des Forêts, comme je l'ai dit à la députée plus tôt, nous n'avons aucun pouvoir sur cet euh, organisme. La députée le sait très bien. Je nous en avons discuté plusieurs fois. Chacun de, chacun de ces organismes a été nommé par les municipalités, et ce sont celles, les municipalités qui décident quels pouvoirs sont attribués. La gestion est souvent déléguée à nos gestionnaires généraux, ainsi qu'aux officiers, aux agents, et je peux assurer à la Chambre que j'ai eu plusieurs conservations avec le député de Sainte-Catherine ainsi que la députée de Welland à cet effet. En ce qui a trait à leurs inquiétudes, cette inquiétude souligne l'importance de revoir la loi sur le l'Office de protection de la nature et je suis heureuse que la députée de l'autre côté soit d'accord de reviser cette loi. La députée en complémentaire, je suis, oui, il faut. je suis heureuse de voir que la ministre veut bien accepter quelques amendements à la loi qui est maintenant en comité. Nous avons vu l'Office mettre à la porte des, des membres du personnel qui sont essentiels. Ils ont fait du lobby auprès du gouvernement afin que des prometteurs puissent construire sur des terres humides essentielles. Mais, retarder des demandes d'accès à l'information importante, ainsi que des procédures en ce qui a trait à, au harcèlement sexuel en milieu de travail. Nous voulons nous assurer que cet office soit redevable, et nous avons besoin de transparence, de redevabilité et d'intégrité dans cet office, et je veux que la ministre nous garantisse qu'elle le fera. La ministre. Par nos changements proposés dans, sur cette loi, nous allons renforcer la redevabilité afin de s'assurer que les décisions concernant les richesses naturelles de l'Ontario soient faites en collaboration avec nos attentes. La supervision de l'Office de protection de la nature est la responsabilité du Conseil. Toutefois, il y a des situations où les, une étude ministérielle est nécessaire et donc nous voulons améliorer les pouvoirs du ministère dans cette situation en permettant au ministre de demander à un office de protection de la nature de divulguer ou de publier des renseignements sur les programmes, services ou ses fonctions. Ainsi, nous pourrons voir euh, étudier les différentes questions qui sont soulevées au sein de ces offices. Ce n'est qu'une des améliorations que nous voulons faire à la loi de l'Office de la protection de la nature. Hier, nous avons, appuyé, nous avons voté pour appuyer cette motion et je suis heureuse de voir que l'opposition prend très au sérieux cette question et j'espère que le projet de loi 139 sera adopté très rapidement. L'opposition n'a pas de plan, nous en avons un. Je suis heureuse qu'ils appuient notre plan. Député de beaches York. Merci au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. De toute évidence, les députés de l'opposition, ainsi que la chef du troisième parti, n'ont pas accepté entièrement l'ampleur de l'investissement qu'ils ont fait dans le secteur de la santé dans notre province. Je sais que c'est une de nos priorités, mais il est étonnant d'entendre des questions sur les... La création du lit que nous faisons en soins de longue durée, qui est maintenant, qui prend maintenant une tournure négative. Nous voulons nous assurer que les Ontariens et Ontariennes aient accès aux soins de haute qualité qu'ils méritent. Dans ma circonscription de Beaches sainte que nous apprécions les nouveaux investissements faits à l'hôpital Michael Garen l'an dernier. L'hôpital a reçu 2,8 millions de dollars par le Fonds de renouvellement des hôpitaux et 3 millions de dollars de plus dans leur budget. Est-ce que le ministre peut mettre à jour cette Chambre sur les investissements importants? Que fait l'Ontario dans nos hôpitaux? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Nous avons investi un milliard de dollars de plus cette année dans cette année budgétaire pour nos hôpitaux un demi-milliard de dollars, euh, incluant afin plutôt que les, que les hôpitaux soient en mesure de, de relever les défis auxquels ils font face. Nous nous sommes engagés dans ce budget de donner 1,3 milliard de dollars et ce, en investissements gouvernementaux pour des installations de santé mentale et d'aider à diminuer les listes d'attente pour les services clés, Monsieur le Président. Au cours des trois prochaines années, nous allons augmenter le budget de 7 milliards de dollars. Et les investissements que nous avons annoncés représentent une augmentation de 3,1 seulement au secteur hospitalier. Nous continuerons de faire les investissements nécessaires afin d'assurer la haute qualité des soins en Ontario. Complémentaire, je remercie le ministre pour sa réponse et, et pour son incroyable travail. Il fait un excellent travail pour s'assurer que nous ayons les meilleurs soins possibles en Ontario. Il est rassurant de savoir que notre gouvernement s'engage à assurer la qualité de soins à l'échelle de la province, tout particulièrement dans ma, dans ma circonscription de Beaches-Est-York. Je sais que ces investissements auront de grandes conséquences pour les patients en Ontario, Améliorera leur expérience dans le système. Dans ma circonscription, nous avons différentes demandes de propositions, tout entre autres à l'hôpital Michael Guerin, qui amènera des milliers de dollars en investissement afin de fournir les soins en or que nous avons besoin dans ma circonscription. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails sur ces investissements et comment ces investissements avantageront nos hôpitaux et la population en général? Le ministre, en plus du fait qu'au cours des dernières années, nous avons ouvert plus de lits dans, dans nos hôpitaux, dans ce budget, nous nous sommes attaqués aux services nous avons 2 millions de dollars pour euh, des cardiologues, les services d'urgence, les dons d'organes, les maladies rares et nous appuyons aussi le redéveloppement de nouveaux hôpitaux et nous contribuons 91 millions en investissements spécifiques pour des procédures spécifiques. Euh, nous fournissons des résonances magnétiques, la chimiothérapie, des soins pour euh, en santé mentale. Nous avons 15 millions en nouveaux financements, 13 millions pour les maladies, les hôpitaux spécialisés, ainsi que 12 millions pour les hôpitaux pédiatriques. Il y a une question, le député de Merci. Cette question s'adresse au ministre des Transports. On l'appelle la tronçon du carnage. C'est une tronçon tout à fait dangereuse. Récemment, un pick-up a traversé le centre de l'autoroute, a heurté une camionnette, et donc une mère et une fille de cinq ans étaient tuées. Malheureusement, il y a eu une autre tragédie. Le 31 juillet, deux autres personnes étaient tuées, deux personnes grèvement blessées lors d'une collusion entre un semi-remorque et six voitures. Une barrière au centre de l'autoroute empêcherait ces accidents. En 2009, le ministère des Transports a eu l'approbation pour élargir cette tronçon à six voies et d'installer une barrière. Mais selon le ministère des Transports, ça ne valait pas la peine en raison du manque de circulation sur cette tronçon. Le point de vue du gouvernement est tout à fait décevant. On part d'un tronçon qui a beaucoup de circulation. Allez-vous financer la construction d'une barrière au centre de ce tronçon Merci. Je remercie le député de sa question. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que la sécurité routière est l'une des priorités du ministère des Transports. Lorsque j'entends parler des accidents mortels sur des tronçons d'autoroute dans la province, je présente mes condoléances à ceux qui y ont été impliqués. Je suis au courant des défis quant à ce tronçon de l'autoroute 401, que ce soit ce tronçon de l'autoroute ou la majorité du réseau des autoroutes à l'échelle de la province. Nous sommes en train de faire des rénovations. Nous investissons des milliards de dollars dans tous les quatre coins de la province, y compris au sud-ouest. Je sais que la demande est très particulière et je vais fournir une réponse plus détaillée lors de la réponse complémentaire. complémentaire. Mercredi de la semaine prochaine, une centaine de personnes de ma circonscription se rendront à Queen's Park. Elles seront ici pour manifester contre la situation dangereuse sur ce tronçon de l'autoroute. Ce sont les, les amis et la famille des, des victimes tuées dans cet accident récent. Elles veulent me parler de la tragédie récente et discuter de la nécessité d'une barrière au centre de l'autoroute. La question est simple, Monsieur le Ministre seriez vous à la, dis la disposition de ces personnes pour leur parler? Merci. Ministre des Transports, d'abord, j'aimerais dire, euh, et les députés probablement en est au courant depuis 2015, le ministère fait de la rénovation des tronçons dans la région de Chatham-Kent. Il y a encore du travail à faire et il y a du travail qui sera fait, y compris la construction de barrières. Nous allons rénover Certains tronçons de l'autoroute près de la rue Drake et près de la rue Victoria. Ceci comprend aussi l'installation de barrières au centre de l'autoroute. Et ceci sera près de Tilbury, dans la région de Chatham-Kent. C'est un tronçon de 50 km. Il y a du travail à faire. Et en ce qui concerne la dernière, le dernier élément de la question, si je serais disponible, je serais content de les accueillir. Il y a une question, la députée d'Achoa. Merci. Cette question s'adresse à la, à la première ministre suppléante. Au cours des deux dernières semaines, les salles de classe dans ma circonscription ont été très chaudes. Les enseignants ont pris des photos de thermomètres qui affichaient des températures aussi élevées que 42 degrés. Étant donné ces températures, la santé des élèves est à risque. Et leur capacité d'apprendre est aussi mise à risque. Heureusement, les tempo températures ont baissé, mais seront encore une fois plus élevées la semaine prochaine. Certains conseils municipaux ont pu acheter des ventilateurs pour les salles de classe, mais les écoles, dans des écoles, dans les régions plutôt moins nanties, n'ont pas des conseils municipaux qui ont de, un financement supplémentaire pour acheter ces ventilos. Est-ce que les parents devraient faire des, des collectes de fins? de fonds pour permettre aux élèves d'apprendre en toute sécurité. La ministre de l'Éducation. Je remercie le député d'en face de sa question. La réponse est non. Nous offrons un financement au conseil scolaire pour leur permettre d'accorder une priorité aux besoins nécessaires. 1,4 milliard de dollars a été alloué pour financer la rénovation des écoles dans les collectivités locales. Il y a des conseils scolaires qui ajoutent des salles de refroidissement, donc il y aura une climatisation dans la bibliothèque, par exemple, et ailleurs dans les écoles. Il me semble que les conseils scolaires localement élus et les directeurs de l'éducation comprennent les besoins communautaires et les directeurs euh, et les enseignants les comprennent aussi. et Nous voulons leur offrir cette flexibilité. Le député de Leeds Grenville rappelle au règlement. Au nom de Patrick Brown, je voudrais souhaiter la bienvenue à Zach Hofer. C'est Zach de Zach mix Tracks. Il a couru de Berry à Ottawa. Et il faisait de la sensibilisation à la santé mentale des jeunes. Le député de Kitchener-Waterloo rappelle au règlement je voudrais apporter une rectification. J'avais dit lors de ma question qu'il y avait 35 surdoses dans la région de Waterloo, mais il y en a eu 42. Le député du Tobago Nord. Merci, Monsieur le Président. Je demande aux députés de souhaiter la bienvenue à une députée de l'Assemblée nationale du Bangladesh et c'est une leader communautaire. Ministre de l'Agriculture. Je voudrais apporter une rectification mardi. J'avais dit par erreur que Course Ontario assistait à une réunion avec le député de Niagara Falls, mais c'était plutôt Woodbine qui avait assisté à cette réunion. Conformément à l'article 38 du règlement, le député de kitchener waterloo s'est dit mécontent de la réponse qui lui a été donnée par le ministre de la Santé par rapport au service d'urgence portant sur le Naloxone dans la région de Waterloo. Cette question sera débattue mardi à 18h. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13h.